Bonjour, je m'appelle Lawrence Larry Thériault. Je suis un ancien résident de Rwanda. Euh, je suis né là-bas au fait, euh, en 1955, et j'y ai passé toute ma jeunesse jusqu'en 1978. Également, j'ai travaillé à la mine comme étudiant de 1972 à 1978. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la problématique qu'on a à Rwanda -Randa. Par rapport à la fonderie Horn de Glencore. Mais avant de vous parler de, de ce sujet-là, j'aimerais juste vous expliquer un peu ce, quel fut mon parcours. J'ai travaillé à l'international pendant 35 ans pour l'Agde, l'Agence canadienne de développement international, et également pour les Nations unies. Mon travail consistait à faire des vérifications d'institutions, des vérifications de processus, des vérifications de fraude et des évaluations de programmes. Donc, j'ai une expertise dans plus de 54 pays j'étais expatrié en Afrique pendant plusieurs années. Et là, ce que j'aimerais faire aujourd'hui, c'est de faire une petite contribution pour la population de Wannaranda. Ce que j'ai fait dans la dernière semaine, après avoir écouté les déclarations des politiciens au niveau provincial, au niveau municipal, j'ai décidé de faire ce que je faisais auparavant, une évaluation, une vérification intégrée de tout ce qui se passe à Rwanda naranda par rapport à la Glencore. Je trouve important de faire part du contenu de mon étude que j'ai faite. Donc, je dépose un mémoire euh, demain qui comporte 31 pages avec plein de recommandations et plein de constatations, comme je faisais auparavant pour les Nations Unies et l'ACDI. Et c'est comme une présentation que je vous fais de la situation et aussi des solutions que je vois. Premièrement, j'aimerais vous expliquer c'est qui Glenn Core. Je pense que c'est important de comprendre l'institution ou l'organisation auquel on fait face. J'ai toujours fait ça dans mes vérifications, d'étudier exactement c'est qui les joueurs, c'est quoi leur rôle, etc. Glencore, c'est une multinationale anglo-suisse. Son siège social est à Barr, en Suisse. Elle a été fondée en 1974 par un dénommé Mark Rich. Ce monsieur-là, dès le début, a fait des affaires. C'est une grosse corporation, il faut se le dire, je vais lui expliquer tantôt. Ce monsieur-là a fait des affaires un peu partout dans le monde entier. Et puis, aux États-Unis, il s'est fait prendre à faire de la corruption et de la fraude. Les Américains l'ont pas chassé pour le, le, le traduire en justice, mais il s'est sauvé en Suisse. Il s'en est tiré indemne. Et plusieurs années après, lui il a continué à opérer sa compagnie, et il a été gracié par le président Bill Clinton lors de sa dernière journée de présidence. Là, vous vous demandez pourquoi je vous dis tout ça. Je vais y revenir tantôt. Celui qui l'a remplacé, il s'appelle Ivan Glasenberg. Lui, il opère la compagnie depuis 2001 jusqu'en 2021. C'est lui vraiment qui a mis sur la map Glencore en la mettant comme compagnie publique. Il est allé chercher du financement. La compagnie a progressé de façon vertigineuse vers le haut. Et lui, il a été remplacé récemment par Gary Nagel en 2021. Alors, pourquoi je vous ai dit tout ça? C'est parce que la Glencore, qui est une compagnie multimilliardaire, okay, on parle de 135 000 employés. En 2015, c'était le plus gros négociant sa la planète de matières premières. Des revenus en 2002, juste pour vous donner un exemple, 203 milliards de dollars. Ça, c'est plus que la province de Québec dans son budget, puis même du Canada. Les actifs, 127 milliards. On parle de 2022. Des actifs de Glencore, 127 milliards. Des profits nets, 5 milliards. Ensuite de ça, si on regarde le PDG, M. Ivan Glasenberg, si on regarde le magazine Fortune, aux États-Unis, le gars a ramassé 7.1 milliards de dollars. Donc, c'est important que les gens sachent que l'argent, les profits qui ont été faits en Abitibi, là, ça ne reste pas en Abitibi, ça s'en va en Suisse. D'accord? Puis je vais vous expliquer une autre affaire: c'est que la compagnie Glencore en 2021, on ne parle pas de je sais pas, 1972, ils ont été condamnés pour fraude et corruption. Dans plusieurs pays, on parle des États-Unis, du Brésil, de l'Afrique. Ils ont payé 1,1 milliard suite à des jugements aux Américains. Puis ça, vous l'avez même dans le site de Glencore, parce qu'ils ont été obligés de publiciser, je ne sais pas si c'était une condamnation, mais il a fallu qu'ils euh, qu rendent ça public. Ensuite de ça, donner un autre exemple. 40 millions ont payé au gouvernement du Brésil Ensuite de ça, il faut savoir que Glencore a fait des provisions pour 1,5 milliard en 2021 pour les poursuites qui s'en viennent et qui n'ont pas été réglées. Il y a une autre affaire qui est très importante de comprendre. Au niveau de l'environnement, Glencore a fait des choses, a dévasté des territoires. Je vais vous donner un exemple en Afrique, par exemple, ou euh, au Congo, euh, au Congo, République du Congo où ils ont dévasté euh, une ville au niveau des sols tant, tant que bien que des agriculteurs qui étaient là leur récolte bousillé à plusieurs reprises et les sols complètement contaminés. Alors, Glencore a été obligé d'indemniser ces personnes-là. Et puis, euh, qu'est-ce qu'on a constaté? Ça, c'est des ONG internationales qui ont fait des rapports là-dessus, que la Glencore dépassait dix fois les normes pour les poussières métalliques les poussières euh, toxiques que les gens respiraient là-bas. Dix fois la norme. C'est pas tant que ça. Si on compare à Rouen Aranda on va y revenir tantôt, euh, c'est pas aussi grave que chez nous. Dans mes 35 années de mission à travers la planète, ce que j'ai constaté, c'est que les grosses corporations de ce genre-là ce qu'ils font pour s'en sortir, puis euh, aller chercher du profit et pas respecter les normes, ils, ils sudoient les gens. Okay? Ça, c'est courant, vous l'avez vu dans des films. Là. Donc, des pots de vin là, à des politiciens, la police, l'armée, les fonctionnaires, ça se fait de façon courante partout sur la planète au moment que je vous parle. Gagner du temps, ça, c'est une spécialité aussi de ces corporations-là. Je vous donne un exemple. Glenn qui dit qu'en 2032, ils vont investir X milliards à Rwanda, hmm. en 2032, ouais c'est bon. Puis là, il faut comprendre que ce genre d'institutions-là, de, de, ce qu'ils font, bien souvent quand ils vont dans des régions, des villages, etc., Ben ils vont, euh, comment dirais-je, euh, ils vont donner des petites subventions ici, ils vont, euh, ils vont financer des spectacles, ils vont, ils vont construire des arénas, euh, ben ça, c'est des Pecadilles, ça là, là. c'est des Pecadilles. Tout ça pour que là, une certaine partie de la population soit « Ah oh, mon Dieu, ils sont-tu fins, autres là, là? c'est fantastique. Okay? » Ça, ça fait partie de la stratégie. Aussi, l'autre affaire, donc, c'est de faire peur aussi. Si vous ne faites pas ça, ben je ne ferai pas ça. Exemple, la réunion qui a eu lieu à Rouen-Aranda avec les travailleurs, les 500 employés qui se font dire « Regarde, nous autres, on va investir à des milliards chez vous. » Ben là, si on entend parler pourrait y avoir un problème qu'on va fermer ou qu'on avoir des soucis, bien, on n'investira même pas un dollar. Ça, j'appelle ça du chantage. Puis il ne faut même pas s'en occuper de ça, ce chantage-là. Il faut regarder la situation telle qu'elle est. Le constat de la situation actuelle à Rouen-Aranda, on a une pollution incroyable. De 2019 à 2021, Rouen Aranda, qualité de l'air, on est les pires depuis trois ans. Ensuite de ça, les nombreux rapports documentés sur l'effet de la population, sur la santé et les animaux, incroyables. On a juste à penser aux enfants dans le, dans le quartier Notre-Dame. Okay, à 40 fois la norme dans leurs angles. C'est les enfants, ça, là Au moins, il y avait au moins 23 contaminants dans l'air. L'arsenic, du cadmium OK? Il n'y a pas juste de l'arsenic, il y a du SO2, il y a des acides, euh, il y a du plomb. Il y en a comme 23 contaminants. Puis qu'est-ce qu'on a mesuré jusqu'à présent? C'était juste l'arsenic. Les autres, on n'en a pas parlé, on ne les a pas mesurés. Là. En cinq ans, la Glencore a reçu 340 tonnes de déchets, 340 000 tonnes de déchets industriels dangereux. Qui viennent de partout sa planète. La Glencore, je veux dire, la mine Naranda, avant que ça devienne Glencore, c'était pas tout à fait ça. Mais là, c'est devenu comme la poubelle mondiale. Il y a juste cinq organisations sur sa planète qui font ce, que, ce qui se passe à la fonderie Horn. On a processé 150 000, 150 000 tonnes de déchets dont les matières sont dangereuses. Il y a des BPC, il y a des choses comme ça, de la, du plomb, de l'arsenic qui proviennent de 13 pays. Ce que j'ai fait lors de, de cette vérification du problème qu'on a à Rwanda, je constate que les normes de contrôle sont insuffisantes. Par exemple, en Chine, on interdit les matières premières contaminées à plus que 0,5 d'arsenic. ça rentre pas dans les frontières chinoises. Chez nous, ça rentre à 19 puis de 0,5 à 19 donc, les normes, la législation québécoise, il faut qu'elle soit révisée. J'ai fait un paquet de recommandations dans mon mémoire, là, que vous allez peut-être euh, regarder éventuellement. Donc, ça, c'est un, un, une chose archi importante. Puis, il faut comprendre que les déchets, les pires déchets, les intrants dont on parle, ils viennent de d'autres usines de la Glencore, sa planète. Pourquoi que ça, c'est pas euh, processé ailleurs, que ça vient tout à rouen c'est parce que nos lois et règlements sont trop permissifs. Donc, la corrélation arsenic et les intrants émis, il y a une corrélation directe. Il faut absolument que les intrants dangereux ne rentrent plus au Québec et à rwanda -Randa. La conclusion, c'est que Glencore, après avoir contaminé la population de rwanda ainsi que la faune et les sols, qu'est-ce qu'ils ont eu? Quelques avertissements du ministère de l'Environnement. « Oh, palais, vous avez comme transgressé les normes, messieurs. » y a t eu des amendes dissuasives? Non, il n'y en a pas eu. On n'a rien vu de ça. Les normes du gouvernement sont trop permissives. Les contrôles sont insuffisants. Je vais vous donner un exemple. Tout ce qui a trait au monitoring puis aux mesures au niveau de la pollution à Rwanda, de qu'est-ce qui sort de la cheminée de, de la mine, c'est monitoré par qui? C'est pas monitoré par des personnes indépendantes, mais par eux-mêmes. Eux-mêmes, comment est-ce qu'on peut faire confiance à une compagnie okay, qui a été condamnée partout sur la planète pour de la fraude, de la manipulation, etc. etc.? En vérification, quand on fait une vérification de processus, on s'assure qu'il y a des contrôles internes. Il y a des contrôles. Ça prend des contrôles indépendants, objectifs. Ça prend des vérifications de l'extérieur. Ça ne peut pas se faire à partir de Glencore. Même la juge en Suisse, qui a, euh, qui a été mise au courant de tout ce que Glencore a fait à sa planète, disait elle-même, on ne peut pas se fier à l'industrie pour réguler. On ne peut pas faire ça. Ça ne marche pas. là. Hmm? Donc, on ne peut pas nécessairement Négocier, on ne peut pas négocier de façon, euh, je veux dire, euh, réaliste, avec une organisation qui a des comportements de telle sorte. J'aimerais vous faire part sommairement des recommandations dans le mémoire que je fais au gouvernement du Québec. Il faut absolument qu'il y ait un moratoire du gouvernement avec des décrets ministériels pour dire « garde les normes là, pour l'arsenic qui sont de 3, il faut que ça soit respecté. » Et les autres normes, en ce qui a trait aux autres métaux lourds, on n'a pas les données encore. Il faudrait absolument que maintenant, on puisse avoir de l'équipement pour mesurer ça de façon indépendante et objective. Donc, moi je dis la chose suivante, à travers la vérification que je viens de faire, il y a peut-être un compromis qu en quelque part qu'on peut faire, mais la, la Naranda, c'est-à-dire la Glencore, la fonderie Horn, les intrants dangereux, là, on oublie ça. Peut-être qu'il y a d'autres éléments que vous pouvez faire dans la fonderie qui ne seraient pas nécessairement euh, dommageables pour la santé. Mais ça, il faut l'étudier, il faut le voir. On ne sait pas, là, c'est quoi le taux de pollution des autres métaux lourds avec euh, les appareils électroniques qui sont... Euh, qui sont fusionnés à Wanaranda. On n'a aucune idée de qu ce qui se passe. Fait que là, il faudrait qu'il y ait un moratoire, on étudie ça. OK? Pas de subvention à la Glencore, s'il vous plaît, parce que c'est ce une entreprise ultra milliardaire. On n'est pas pour le peuple du Québec, là. On n'est pas pour subventionner des compagnies à tour de bras quand ces gens-là n'ont pas investi dans leur propre région. OK? C'est à eux de payer pour. Euh, par exemple, la surveillance, etc., qui va se faire de façon indépendante. Ensuite de ça, pendant la période de transition, nos 500 employés, s'il y en a une partie qui continue à travailler, parce qu'il y a d'autres éléments, d'autres activités qui ne sont pas polluantes, peut-être ces 500-là, là, il ne faut, faut pas qu'ils perdent de l'argent, ce monde-là. Puis C'est qui qui va payer pour ça? C'est Glencore. D'après moi, le gouvernement, il faudrait qu'il fasse un décret là-dessus. Hein? que Pendant cette période-là, si le gars ne s'est pas trouvé du travail ailleurs, pendant cette période-là, que la Glencore paye. Une des recommandations que j'ai faites, okay, c'est que le gouvernement doit prendre ses responsabilités vis-à-vis -vis de la population quand il s'agit de la santé publique. De manière continue, il faut qu'il y ait de la surveillance. C'est ça, il faut que ça se fasse de façon indépendante et objective. Et j'ai regardé ce qui va être fait dans le, en Abitibi et je pense que Lucat, l'Université du Québec, à rouyn Abitibi-Témiscamingue, serait une excellente institution pour justement, avec ses laboratoires, ses professeurs, ses experts, si elle est mandatée par le gouvernement du Québec, de justement faire cette surveillance continue-là et de rapporter les données aux différents ministères de la santé, de l'environnement et surtout de la population. Il faut tenir au courant la population, n'ont pas cacher les données. Les équipements qui vont, qui vont être nécessaires pour faire ce, cette surveillance-là, il y a des gens, des experts dans, dans le domaine qui disaient que ça en prend au moins cinq, cinq appareils de mesure à Rwanda, qui vont coûter peut-être un million. Ben ça serait probablement au gouvernement du Québec, de le financer et de se faire rembourser par Glencore. Ça, ça serait logique que ça se passe de cette façon-là. Donc, l'U4 pourrait jouer un très bon rôle là-dedans. L'autre rôle qui pourrait, qui pourrait être joué par Lucat, 4 il faut absolument que la population d'Ouanarada se fasse diagnostiquer au niveau du degré de contamination dans leur corps, par rapport aux métaux lourds, parce qu'il existe des traitements, pour, justement, pour décontaminer les personnes. Dans le cas où le gouvernement ne voudrait pas intervenir parce qu'il voudrait ménager le chou et la chèvre, « OK, dans ce cas, on va donner une chance à Glencore, un autre 5 ans. » Mais là, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le 0 à 5 ans, là, okay, la contamination des enfants, de la population, on ne sait pas, c'est quoi que ça va être? Est-ce que ça va être 33 comme c'est maintenant, 33 fois la norme qu'on a dépassée, ou jusqu'à 343 fois d'ici à 5 ans? Hmm? Donc, le gouvernement, s'il ne prend pas ses responsabilités pour dire, regarde, la norme, c'est 3 nanoparticules, on installe nos équipements, on vous surveille, on surveille tous les métaux, on commence à zéro, le compteur il est là, on surveille. Puis aussitôt, la journée qui dépasse, on fait arrêter les opérations. Si le gouvernement ne veut pas prendre ses responsabilités et protéger sa population comme il l'a fait durant le temps du COVID, c'est à la population de Wannaranda de se mobiliser. On crée une entité légale, une entité juridique, une association à but non lucratif. Et à partir de ça, on s'entoure des gens compétents dans tous les domaines. Même le domaine légal, parce qu'à un moment donné, ça va aller là. Vous n'aurez pas le choix d'aller là, la filière légale. Parce que c'est là que ça a changé des choses dans le monde ou que ça n'allait pas bien. À rwanda Aranda, on ne peut pas négocier la santé des gens, des enfants. Alors, je vous dis bonne chance. Et euh, même si je suis dans l'Utaouais, je vais continuer à aider le plus que je peux. Parce que dans, dans le cœur et puis dans l'âme, on reste toujours à petit bien. Merci.